Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, alors vous allez simplement vous demander, mais pardon de quoi cette fille? Alors sachez que Olga Mbani vous présente tout ce qui est opportunité qui vous permettra de gagner de l'argent sur Internet. Je dis bien toute opportunité permettant de gagner de l'argent sur Internet. Voilà, ça peut être de la crypto, ça peut être de bourse, ça peut être du commerce, ça peut être... Bref. Vous voyez un peu et c'est là pour vous permettre de gagner des revenus passifs. Voilà, si tu penses que le contenu t'intéressera ou que t'intéresse et que c'est ta première fois, alors je vais t'inviter à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Par ailleurs, Olga Mbani est PDG de sa propre entreprise qui fait un peu dans tout, donc euh, dans tout ce qui est... Euh, vente et échange des crypto-monnaies, euh, dans tout ce qui est événementiel, organisation des événements, des cérémonies, euh, tout ce qui est service créateur. organ Bani a aussi un institut de beauté. Donc, si vous voulez prendre soin de vous, hommes comme femmes, c'est mixte. Voilà, vous pouvez vous rendre dans les établissements Quincy Vents. Le siège est en face du marché NSAM. Yaoundé, voilà. Et l'avantage c'est que dans tous les services que j'offre dans mon entreprise, vous avez la possibilité de tous les payer, que ce soit en crypto monnaie, que ce soit en Paypal, que ce soit en cash, mobile money, bref tout ce que vous voulez. Mais la crypto passe en premier dans les établissements. Princey euh, Prince Crypto Academy où vous, où vous, on vous offre des formations en Trading, bourse, euh, crypto-monnaie, coaching, bref tout ce qui vous permet de gagner de l'argent en ligne là. Vous trouverez euh, les informations euh, sur comment me contacter en description de cette vidéo. Alors sans plus tarder, on va passer euh, à la vidéo du jour, à la présentation. De cette plateforme qui est comme Binance, aussi meilleure que Binance, qui vous permet d'acheter, vendre vos crypto-monnaies, miner vos cryptos, euh, staker, holder, bref, plusieurs façons de vous de faire de l'argent seulement sur cette plateforme-là. Pour les traders, alors je n'en parle pas. Vous tradez tout. Vous tradez les indices, vous tradez les futures, vous tradez, euh, euh, on appelle ça comment, le margin trading. Donc, en fait, voilà. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette tech -change. Mais si c'était le cas, n'hésite pas à me laisser euh, un commentaire pour me dire déjà si tu étais déjà inscrit. Mais si tu n'étais pas encore inscrit, je vais t'inviter à t'inscrire. Tu trouveras euh, le lien en description de ma vidéo. Voilà. Et sans plus tarder, je, vous passe, je vais passer à la présentation de cette superbe plateforme. Alors les amis, comme je vous l'ai expliqué, MXC Global est l'une des meilleures plateformes de crypto-monnaie, de trading de crypto-monnaie qui existe. Euh, elle a plus de 6 millions d'utilisateurs, euh, donc elle, elle a suffisamment de liquidités. Euh, comme autre avantage pour les traders, particulièrement et vous qui tradez les futurs, vous pouvez euh, utiliser les faits de levier jusqu'à 125 de euh, euh, niveau des faits de levier. Et aussi, un autre avantage particulier, vous savez, pour ceux-là qui traitent sur Binance, qui traitent les futurs sur Binance, vous remarquerez que plus. Euh, vous élevez euh, le niveau de plus vous l'effet de levier est euh, é, élevé plus euh, le, le niveau de liquidation aussi est élevé or avec MXI Global euh, même si vous ajoutez l'effet de levier cela euh, n'augmente pas des risques de liquidation de votre euh, position donc euh, ça aussi c'est quelque chose que je trouve intéressant sur cette merveilleuse plateforme qui euh, MX Global. Vous voyez qu'il est présent dans plus de 200 pays. Avec MX Global aussi, vous pouvez acheter, échanger des crypto-monnaies, soit euh, en pierre-tout pierre, soit en utilisant euh, des, des, des moyens de paiement secondaire euh, comme votre carte et tout, euh, via votre carte Visa. Ou alors, vous vous avez déjà, vous pouvez faire du swapping. C'est-à-dire, vous avez une crypto-monnaie, vous voulez l'échanger contre une autre. Donc, voilà, assez d'avantages que vous pouvez avoir sur cette merveilleuse plateforme. Donc, comme moi, il faut toujours avoir des comptes sur plusieurs exchanges. C'est très important. Vous savez, on ne met jamais tous ces œufs dans un même panier. Voilà, donc, euh, cela est valable que ce, euh, aussi bien pour les opportunités en ligne que sur, pour les échangeurs et les échangeurs où vous mettez vos cryptos. Encore un avantage particulier que moi j'ai remarqué en utilisant cette plateforme, c'est que quand vous partez sur CoinMarketCap, vous allez trouver que MX Global fait partie des échangeurs qui euh, sont moins chers pour l'achat de certaines crypto-monnaies. Donc c'est parfois l'opportunité d'acheter vous pouvez acheter ces crypto-monnaies-là sur MX Global. Et puis après, si vous avez votre échangeur favori de cœur, vous achetez sur MX Global et vous transférez ça dans votre portefeuille préféré. Je ne sais pas c'est lequel, mais euh, MX Global c'est le mien. D'accord Vous ne pouvez pas voir vos, vos finances disparaître du jour au lendemain. C'est une plateforme que je vais qualifier de sécurisée et de robuste parce que jusqu'ici, contrairement à plusieurs autres plateformes, celle-ci n'a pas encore connu d'attaque depuis sa création en 2018. Donc ce qui montre encore sa robustesse. Et ça, c'est un élément très intéressant pour la sécurité de vos fonds. Donc voilà, euh, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte sur MXC Global. Je ne sais pas euh, si toi, tu avais déjà un compte, tant mieux. Alors, si tu avais déjà un compte et que tu n'as jamais rien mis dedans, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire pour créditer compte mais à présent nous allons dans la prochaine vidéo montre voir comment créer le compte sur mx global alors déjà je vais t'inviter à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour t'inscrire sur mx global tu peux le lien en description de la vidéo et dans la vidéo qui va suivre clique simplement sur le suivant on va voir comment créer son compte. J'espère que tu as aimé la vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas surtout de cliquer sur la cloche de notification. N'oublie pas de me laisser tes commentaires. Voilà, on va se dire à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!